Bonjour, jeune étudiant. La fin de l'été approche et les coups de soleil se font toujours sentir, n'est-ce pas Tu penses déjà à la rentrée et tu te sens perdu. Oh, fichtre de pas d'inquiétude, je suis là pour t'aider. Aujourd'hui, parlons sport. connais tu le SIUAPS Le SIUAPS, c'est le service interuniversitaire des activités physiques et sportives. Interuniversitaire parce qu'il est commun aux universités de Rennes 1 et Rennes 2. Si tu es un pratiquant assidu, tu retrouveras au SIUAPS ton sport favori. Mais l'université te permet également de découvrir de nouvelles pratiques. Arts du cirque, kayak, salsa, apnée, aviron, le service propose près d'une cinquantaine d'activités du débutant au sportif de haut niveau. Piste d'athlétisme, pratique de golf, gymnase, mur d'escalade, dojo, salle de danse, cours de tennis, terrain de sport. Le CIUAPS dispose d'installations sportives au cœur des campus. Ainsi, tu peux organiser ton emploi du temps sportif selon tes besoins. Une activité de détente en fin de journée, shiatsu, sofro, yoga ou bien une heure de pratique intense pour entamer ta semaine de cours. Et oui, jeune, ici c'est à la carte. Et, selon ta filière, tu peux même si tu le souhaites être évalué. Bonification ou option, le sport peut alors t'apporter des points. Avoue que tu n'y avais pas pensé. Et comme disait Pierre de Coubertin, « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Tu hein » Tu t'attendais à l'autre, mais tu la connais déjà. À très bientôt, jeune.